Les plantes et herbes médicinales constituent une riche biodiversité pour l'amélioration du bien-être de l'espèce humaine. C'est fort de cette réalité qu'une journée africaine de la médecine traditionnelle avait été instaurée. Célébrée en différé ce 12 septembre au Laborantum de Sibon, l'édition 2022 a été l'occasion pour les tradipraticiens de présenter les fruits de leurs recherches dans la lutte contre le paludisme. Efficacement nous avons des produits qui luttent contre le paludisme, la prévention et la guérison. Quand vous abordez quelqu'un, vous lui demandez de prendre des produits naturels, euh, il a tendance à croire que c'est du n'importe quoi. Alors qu'aujourd'hui, même euh, euh, à l'Occident et partout ailleurs, ce n'est que les produits naturels qui passent mieux. Parce qu'avec les produits naturels, vous pas, le corps ne se dégrade pas beaucoup. Parce que... On a quand même la chance d'être à 90%, 90-90% des molécules, 100%. Pourtant, les témoignages sont légendes. où cette médecine traditionnelle a réussi, là où parfois celle dite moderne a échoué. Mais les tradipraticiens ne comprennent pas pourquoi leur branche est reléguée à l'arrière-plan. À peine vous avez pris peut-être un paracétamol et dans les 10 minutes qui suivent, vous n'allez plus avoir mal, mais par contre, c'est le même produit qui va vous entraîner d'autres maux, des maux d'estomac, de au niveau de l'abdomen et autres. Mais par contre, par rapport à votre question, les produits naturels n'agissent pas comme un produit miracle. Ça veut dire que vous allez prendre, il a son processus normal, il atteint la molécule, il atteint, le, le, il agit dans l'organisme de façon très lente. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez 30 cellules, ils ne peuvent pas se consommer en trois jours. Ils ne peuvent pas se consommer en trois jours. Donc, vous le prenez peut-être deux matins, deux soirs, vous avez un traitement complet. Et c'est vraiment complet, genre que, il prend la maladie à la base et il traite et il guérit la maladie. Donc, efficacement, les produits naturels sont là pour régénérer également les cellules. Parce que lorsque vous avez le paludisme, c'est le système immunitaire qui a été atteint, donc il faut pouvoir le régénérer. Et le produit naturel agit selon tous, tous ses paramètres. La médecine traditionnelle est une industrie plutôt prometteuse que les pays africains, comme le Gabon, peuvent exploiter et exporter ailleurs. Reste qu'elle soit pleinement reconnue au plan international.